Braise du parmesan. auteurs avoir participé à ce bouquin et moi j'ai choisi vraiment comme décor la place Guérin et la place Guérin finalement est le héros, l'héroïne on peut le dire, c'est féminin de, de mon histoire. Alors, pourquoi la place Guérin Parce que j'y ai vécu, j'y ai travaillé pendant 5 ans mais en fait quand je suis arrivé à Brest c'était en 75 euh, déjà je, je vivais dans le coin, j'étais étudiant et J'y vivais dans le quartier, je, je me suis installé en fait, euh, j'ai pris mes marques. Certaines personnes reprochent quand même encore à Saint-Martin d'être un quartier fermé. Qu'est-ce que tu en penses ben, Je pense que c'est le cas de tous les quartiers. Il y a un petit côté ghetto. Hein, ghetto, euh, pas forcément, je ne dis pas ça forcément dans le sens péjoratif du terme. Euh, justement, les gens sont chez eux, hein, les bistrots, c'est leur salon. Alors peut-être que quelqu'un, je connais des gens qui... Euh, qui qui arrivent d'ailleurs et qui ont énormément cette impression. Euh, ghetto, on n'exagère rien parce que Ghetto c'est quand même pas le Bronx, hein. faut, pas, faut pas déconner bien sûr. Quoi. Mais euh, c'est vrai que j'entends souvent cette réaction, -là de, que les gens sont chez eux et qu'on qu a peut-être du mal un petit peu à, à rentrer dans leur monde. Et comment faut faire d'après toi pour pouvoir rentrer dans le monde guérinois Je ne sais pas s'il y a des rites initiatiques. Hein, Peut-être que le principal euh, rite initiatique, c'est euh, de s'installer à table dans le bistrot et puis petit à petit euh, de s'approcher du comptoir. Mais là, on resterait dans, dans un cadre euh, autour du bistrot que le bistrot, alors que la, la place, c'est quand même pas que le bistrot, heureusement. Hein, c'est tout un, un univers. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un territoire carré euh, où, où se partagent plein de... De population, en fait, d'univers euh, différents. Je regrette un petit peu, moi, à la place Guérin, c'est qu'on voit tous ces, euh, on regarde autour de nous. Euh, bon, je ne vais pas faire du, euh, de la nostalgie, mais on a perdu le commerce de proximité. Hein. On se rappelle que bon, là-bas, c'était euh, la boucherie, l'épicerie, euh, la boulangerie. Donc, on avait tout ce commerce de, de proximité. Et bon, les gens euh, sont obligés de partir ailleurs, faire leurs courses. Je me rappelle bien qu'à cet endroit, même là, l'endroit de, de ce machin, là, comment on peut appeler ça Je ne sais pas, moi. Euh, bon, on va appeler ça une œuvre d'art pour mettre des affiches dessus. Il y avait un petit kiosque, <coughs> un très joli petit kiosque de presse, où il y avait une, une petite dame là qui vendait... Euh, Télégramme Ouest-France, quelques journaux. Bon, il y avait cette vie de, de proximité. Bon, euh, le danger pour moi de la place Guérin, bon, est-ce que c'est un danger On ne va pas exagérer, mais euh, bon, maintenant c'est des restos, c'est des bistrots et donc, bien sûr, on a affaire à notre clientèle. Les gens vont faire leur course plus loin. Que c'est un village finalement en place Guérin Ça, Je crois que c'est le côté euh, authentique. Je me suis amusé dans, dans ma nouvelle justement à mettre en exergue un, un, un extrait du guide du routard euh, des années 90 où il parlait de l'aspect authentique, l'aspect village, ils ont pas dit l'aspect terroir mais je m'attendais presque au mot, bon là on reste dans une certaine forme de romantisme urbain. Euh, Place Guérin, je préfère garder quand même le mot quartier, euh, le village pour moi il y a quelque chose de rural et Place Guérin reste vraiment très urbain. Mais le quartier, ouais, là, euh, un, un, un certain quartier qu'on a connu va disparaître. On est à, là, on est à côté de la salle de l'avenir. Euh, l'avenir va bientôt disparaître, peut-être pour faire des immeubles à Bobo. Est-ce que c'est pas noir pour un, un historique de quartier euh, Ça dépend d'où est-ce qu'on se place, si on est un agent immobilier ou bien si... Euh si on est un habitant du quartier, bien sûr on n'aura pas la même vision. Alors cette salle de l'avenir, hein, la bien nommée, c'est vrai que maintenant le, le, le bâtiment est un peu lépreux, euh, ça a été le lieu assez magique de plein de fêtes. Hein. Je me rappelle d'avoir vu Brigitte Fontaine, euh, des gens comme Brigitte Fontaine, euh, de voir des gens comme, euh, ah, enfin bon, je ne me rappelle plus les noms, euh, qui jouaient devant une centaine de spectateurs, euh, oui, je me rappelle très bien de Brigitte Fontaine, mais il y en a d'autres. Hein. Et puis, il y a eu les fameux, enfin, des balles, des fêtes, des balles basquées. Enfin, et, euh, cette salle de l'avenir, me, vraiment, me rappelle de très bons souvenirs. Et bon, si cette salle de l'avenir qui, qui c'est vrai, qui mériterait une réhabilitation, bon, si je vois qu'elle est transformée en, euh, en appartement euh, qui vaut... Euh, euh, trop cher par rapport aux revenus de, des gens du quartier, bon, euh, c'est sûr que la place Guérin va changer. Peut-être à, à trop en parler, à trop vouloir à la décorer, cette place, hein. bon, là, la... bon, il y a peut-être l'œuvre d'art sur l'école qui, qui, qui peut-être intellectualise un petit peu tout ça. Les gens, beaucoup de gens n'ont pas compris sur la place. D'une part, on ne leur a pas demandé leur avis, on leur impose une, une œuvre d'art qui, d'après ce que j'ai entendu, vaut relativement cher. Et euh, c'est peut-être pas ça qu'ils auraient voulu, les gens du quartier. Alors, bon, à mon avis, la démocratie, ça commence d'abord dans le quartier. La première des choses, ça aurait été de leur demander leur avis. Je me rappelle de quelque chose, on avait énormément rigolé, je sors du sujet. Euh, ça fait, je, je me rappelle plus l'année, une quinzaine d'années, il y avait un film qui était tourné. C'était un film. Euh, tourné à, à, à Locronan le euh, bon, avec les stars de l'époque, avec, euh, avec comment s'appelle, euh, c'était pas Gianni mais l'autre, Sophie Marceau, voilà, héroïne d'un film sur les chouans et euh, des amis travaillaient là-dedans et euh, le, le film avait, pour les besoins du film, on avait fabriqué un immense calvaire, un vrai calvaire breton qui était en polystyrène, c'est-à-dire très léger. Et on l'avait envoyé ici, on l'avait mis au milieu de la place, quoi, un matin. On avait fait l'opération de nuit, hein, orchestré comme un, un commando. Et au petit matin, un samedi matin... Euh, les gens ont, qui allaient acheter leur pain, faire leurs courses, asser leur journal, etc. ont découvert cet énorme calvaire, mais un joli calvaire, hein, genre Plougastel, au milieu de leur place. Et euh, ah, c'est très rigolo parce que je vous rappelle déjà, les, les gens commençaient à se plaindre. Quoi. Bon, cet aspect gag, cet aspect, euh, ça c'est très guérinois et j'espère que ça continue. Et tu, parles des, des luttes, euh, du, tu parles des luttes du quartier, euh, pour que le quartier n'évolue pas trop, il y, a, il y a une lutte relativement ancienne, qui était la, la lutte des orodateurs, euh, quand la mairie a voulu installer des, des orodateurs dans le quartier. Est-ce que tu crois euh, que les gens du quartier se laisseront faire euh, À vrai dire, c'était l'histoire d'orodateurs, on en parle depuis très longtemps, quoi. je me rappelle que, enfin je l'ai écrit dans ma nouvelle... Euh... Euh, que les prix euh, des appartements montaient et que les, les eurodateurs n'allaient pas tarder à pousser. Ben oui, on a ces machines-là, là, qui ressemblent comme un peu des petits totems urbains, hein, qui sont assez euh, euh, mignons, qu'on voit un peu partout, fleurir dans nos villes. Euh, et bon, bon pour l'instant, l'air est gratuit, euh, ça va, on peut en profiter, mais de plus en plus, l'espace se paye, c'est terrible quand... on. L'espace se paye. Alors les eurodateurs, oui, je dirais, on, est on est blasé, on en voit un peu partout. Quoi. Je, je, je, pourquoi la, la place Guérin y aurait et échappé euh, Non, c'est un phénomène qu'on voit un peu partout. Est-ce que ça me choque Oui, à, à l'époque, oui on, on a énormément râlé contre ça, bien sûr. Hein. C'est comme l'histoire de supprimer des arbres. Euh, mais j'habite plus de place Guérin, alors je suis un peu moins le mouvement euh, euh, associatif et tout ce qui se passe autour de la place. Euh, on m'a dit que c'était un, un arbre sur deux ce qui allait disparaître, mais on m'a dit que c'était aussi par rapport à la santé des arbres. Là-dessus, je ne là, là sais pas trop quoi, pour, 3, 2, quoi trop penser, mais ce serait bien que tout d'un coup des, ar, des, des branches sortent des des orodateurs ce sera assez sympathique, ça leur donnerait des coups.